La Fondation du Château de Chillon favorise la diversité et le multiculturalisme avec 16 nationalités différentes au cœur de notre équipe et dans sa programmation culturelle. Nous offrons des conditions de travail permettant un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, le temps partiel étant privilégié, même au niveau des responsables et de la direction. La Fondation soutient aussi les initiatives du personnel engageant la durabilité pour finir, nous encourageons la parité à tous les niveaux de notre activité et de nos services.